Alors, comment allez-vous aujourd'hui J'espère que tout le monde se porte bien. Eh bien, nous aussi, ça va. Alors, comme le g pour coutume, a dit, nous recevons un rayon de soleil aujourd'hui. Mais juste avant, je vais m'arrêter un petit peu chez vous. Si vous êtes malade, si vous avez un petit souci, vous n'avez euh, euh, pas de travail par rapport à une suspension quelconque, je vous envoie toutes les forces et toutes les vibrations positives pour continuer à tenir et pour vous battre. Notre réunion de soleil aujourd'hui, c'est le docteur Isabelle Lamory qui est juste là. Vous allez bien docteur Oui, bonjour à Raphaël et puis bonjour à toutes vos auditrices et à vos auditeurs et aux spectatrices et spectateurs. Euh, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, nous allons parler de cette journée mondiale du sida de oui. tout ce que vous avez eu à entreprendre depuis hier et tout ce que vous avez fait aujourd'hui, sortie du bateau, arrivé à Pont-à-Pitre, arriver chez nous ici dans le studio. Alors, comment vous vous sentez ah bien, je, bon, Après, je, on est tous un peu... Euh Fatigué, et puis, euh, comme vous l'avez vu, je me suis un peu cassée de poignée. Voilà. Euh, cassée carrément. Pas, oui, c'est un peu compliqué. Mais, mmh. mais ce, qui, ce qui est très important, encore mmh. une fois, c'est que pour nous, c'était... Parce que je dis nous, je ne suis pas toute seule. Mmh. Je m'occupe de ce qu'on appelle le comité de Corévi. C'est un mmh. comité de coordination régionale mmh. de la lutte contre le VIH et le SIDA pour la Guadeloupe-Saint-Martin-Saint-Barthes. Et en fait, ce comité, c'est un réseau d'acteurs qui sont engagés mmh. euh, pour accompagner euh, les personnes qui, qui, qui vivent avec le VIH, mais aussi pour euh, accompagner euh, et de donner de l'information sur euh, le dépistage, mm -hmm. la prévention, euh, auprès de toute la population, en fait. Et donc, euh, moi, j'ai la chance euh, de pouvoir euh, être avec tout ce réseau mm -hmm. de personnes qui étaient tellement ravies. On a traversé, vous l'avez dit, un petit peu en introduction, mm -hmm. deux années qui ont été particulièrement difficiles difficile. pour la Guadeloupe, mm -hmm. avec, euh, bien sûr, la pandémie Covid, mm -hmm. avec la crise sanitaire, mm -hmm. la crise des hôpitaux, avec euh, la crise sociale... Et on n'est pas sorti de tout ça. Mm. Et donc, ces deux dernières années, en 2020, 2021, on n'avait rien pu faire. Mm. On n'avait pas pu aller vers la population à mm. cause du confinement, à cause de différents euh, mm. bah, problèmes. Mm. Et enfin, alors mm. mon poignet à côté, c'est rien. Enfin... On peut ressortir et, euh, et c'est important pour, euh, parce que notre région, elle est particulièrement et toujours particulièrement concernée par le VIH et le sida. C'est sûr. Alors, que faire euh, quand on dit concerné Que faire maintenant Comment se prémunir malgré toutes les préventions qui ont été euh, diffusées Ça a été très médiatisé quand même. Comment se protéger Est-ce qu'on peut vivre avec le VIH Comment... Euh, toutes ces questions-là euh, nous portent à, à demander... Comment faire pour que ça prenne dans la tête de, de nos, nos concitoyens Après, pardon. comment faire euh, C'est vrai que ça fait 40 ans hein, qu'on entend parler de, de, de la pandémie Veïa mmh. On est à, au 34e anniversaire. Ouais. Donc, il euh, y a une certaine lassitude qui peut s'installer. Mmh. Euh, on peut le comprendre. Il y a d'autres soucis majeurs. Mmh. Mais, en même temps, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui ont été faites, déjà. Mmh. Mmh. Donc, il ne faut pas, quand je dis... Euh, euh, qu'on est dans une situation où l'épidémie est toujours active, mm -hmm. euh, c'est pas qu'il ne s'est rien fait, on n'est pas bien sûr dans la même situation mm -hmm. euh, que moi j'ai rencontré même quand je suis arrivée en Guadeloupe il y a 30 bien ans euh, parce que on ne meurt plus mm -hmm. euh, ou exceptionnellement euh, du fait d'être infecté par le VIH mm -hmm. parce qu'ici en Guadeloupe comme ailleurs dans les pays qui en ont les moyens mm -hmm. et eh bien on dispose de tous les traitements et de tous les progrès thérapeutiques mm -hmm. pour mieux euh, vivre avec le virus, mm -hmm. même si en 2022 mm -hmm. on ne sait toujours pas guérir L'infection ne peut pas débarrasser la personne mm. du virus une fois qu'elle a été contaminée. Mm. Mais par contre, euh, par rapport à ces années noires qui ont quand même été longues, hein, 35 millions de personnes en sont décédées du sida à ce mm. jour. et eh bien, par rapport à ces années noires, depuis plus de 20 ans, oui. on a des traitements. Mm. Et ces traitements qui, au début, ont permis aux gens de survivre, mm. d'accord, de ne pas mourir du sida. Mm. Il fallait prendre à ce moment-là des, des dizaines de plusieurs comprimés, entre mm -hmm. 10 et 20 mm -hmm. comprimés. Depuis aujourd'hui, on a un traitement comme on traite un diabète qu'on ne sait pas guérir ou une hypertension. On peut prendre mm -hmm. un comprimé mm -hmm. avec, en général, une très bonne tolérance. Mm -hmm. Et mes patients, et comme ceux de, on, à l'hôpital, on, on, on suit à peu près 1200 personnes mm -hmm. et il y a à peu près 2000 personnes qui savent, qui sont euh, dépistées VIH et qui sont pris en charge pour la guadeloupe saint martin saint Barth au sens large, mm -hmm. ces personnes... Eh bien, elles m'ont vu euh, enceinte, elles m'ont vu accoucher, elles m'ont accompagnée comme j'ai essayé de les accompagner. Mm -hmm. euh, et elles euh, sont grand-mère, grand-père. Mm -hmm. euh, on a vieilli ensemble et aujourd'hui, euh, je, je les accompagne pour mieux vieillir avec mm -hmm. d'autres problèmes de santé. Euh, le VIH n'est pas le problème mm -hmm. qui met en danger leur vie. Euh, et ça, grâce à ces progrès thérapeutiques. Quand vous dites euh, qu'il fallait prendre 20, euh, 10 à 20 comprimés, enfin, beaucoup oui, de comprimés ouais. à l'époque, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de prendre les 10, 20, 30 comprimés Parce qu'on a des nouvelles familles de, de médicaments contre mmh. le virus qui agissent à des différents niveaux du virus mmh. et euh, qui sont beaucoup plus puissantes. Et en plus, on a des formes de comprimés mmh. dans lesquels sont mélangés les trois molécules actives donc on oui. est toujours sur les Actif, la, trithérapie, la, trithérapie, la fameuse la fameuse au lieu d'avoir mm -hmm. trois médicaments différents à prendre séparément mm -hmm. et où il fallait parfois les prendre en plusieurs fois par jour mm -hmm. on a ces formes combinées mm -hmm. qui permettent d'avoir les trois mélangés en un seul, et en plus on a des nouvelles molécules qui agissent plus longtemps sur mm -hmm. le temps, sur la journée. Oui. Voire même on a des formes de longue durée. Qui ah, si, on on a si on l'oublie, on n'a pas besoin d'avoir peur. Non. De un, voilà. Après, oui. on met plus son réveil comme moi j'ai connu à une mm -hmm. époque euh, où il fallait plusieurs fois par jour prendre son traitement à heure fixe. Là, c'est actuellement, mm -hmm. les, les personnes prennent un comprimé par jour et on a même commencé en Guadeloupe à pouvoir proposer comme ailleurs mm -hmm. euh, en même temps qu'ailleurs, ouais. un traitement en piqûre euh, qui euh, peut être intéressant pour certaines ouais. personnes qui n'ont en, qui pas envie de prendre un comprimé tous les jours bien. et elles ont à ce moment-là une piqûre à faire mm -hmm. euh, dans chaque fesse tous les deux mois et le reste du temps, elles n'ont pas besoin de traitement mm -hmm. avec la même efficacité. D'accord, alors cette... Euh, euh cette... Euh, comment dire... Comment on peut appeler euh, euh, le CIDA Quand on parle de, de COVID, on dit... Euh euh, comment, pandémie, c'est ça Et quand euh, on parle du sida, on bah, dit est aussi, c est, c est la, De toute façon, c'est la, la première grande pandémie mondiale qu'on a connue à la fin du XXIe du, du siècle et nous, qui, qui est encore avec nous mm -hmm. après euh, les pandémies du début du XXe sur la grippe. Donc euh, là, c'est vrai que le, la pandémie sida, elle est passée en arrière-plan oui. après le Covid. Mm -hmm. Donc j'ai envie de dire, quand vous me disiez qu'est-ce qu'on peut faire Bah oui. déjà, mm -hmm. je sais qu'on en... Bah, de remettre d'en reparler. Il ne faut pas que le sida tombe dans l'ombre parce que mm -hmm. tous les progrès qui ont été Réaliser, euh, le fait qu'on peut vivre aussi longtemps que quelqu'un qui n'a pas le virus si on est bien soigné, euh, tous euh, les autres progrès qu'on va peut-être évoquer ensemble tout à l'heure, mmh, mmh. et eh bien, si on n'est pas qui pourrait nous permettre... Mmh. De se dire, on a les moyens ouais. que le sida, ça soit plus un problème. Ouais. Dans les dix ans qui viennent, qu'on n'ait plus une épidémie, d'accord Que euh, ce ne soit plus un problème de santé publique. On a tous les moyens pour ouais. arriver à ça. Ouais. Mais que ce soit à notre niveau Guadeloupe, que ouais. ce soit au niveau de la France et au niveau mondial, ouais. l'ONU-Sida, l'organisme de lutte contre le sida au plan mondial, alerte déjà ouais. depuis plusieurs années et encore plus cette année sur ouais. le fait qu'on a pris du retard. Tout le monde espérait qu'on pourrait mettre fin à cette épidémie mmh, ouais. d'ici euh, au plus tard 2030. Uh -huh. euh, on est déjà à, à la à porte de, de 2023, 2023 ouais. l'année prochaine. Mmh. Et, et en fait, quand on regarde les chiffres, et on, et bien, on s'aperçoit qu'à cause de beaucoup de facteurs, mmh. et bien, euh, tous ces progrès ne sont pas accessibles à toutes et tous mmh. partout de la même façon. C'est ça, justement. Pourquoi c'est aussi cher Parce que semble-t-il que tout le monde ne peut pas se soigner, tout le monde ne peut pas avoir accès aux soins quand euh, cette personne Bien euh, sûr. serait contaminée Alors, après, les traitements, ils sont, ils sont, il y a des traitements beaucoup plus chers encore pour d'autres maladies. Il mm -hmm. faut compter, en France, euh, le coût d'un traitement, d'une trithérapie, même en un seul comprimé, mm -hmm. c'est entre 400 et 650 euros par mois. Euh, mais de toute façon, ça, euh, même si ça peut paraître cher, ça coûte mm -hmm. moins cher que quelqu'un qui va être hospitalisé avec mm -hmm. des complications graves du sida, etc. Si on veut juste être d'accord mmh. Après dans les pays, euh, ce traitement chez nous, mmh. en France il est pris en charge à 100% mmh. d'accord Il faut pour ça avoir une couverture sociale, sociale. ou une aide médicale d'État. Mmh. mais dans des pays, qu'on dit les pays du sud mmh. ou les pays euh, qui ont un développement moins mmh. important et qui ouais. sont plus pauvres, et eh bien cet accès il a mis du temps, hein. en 2010 il n'y avait même pas 10% des personnes qui avaient accès mmh. parmi les 38 millions de personnes qui vivent dans le monde avec le virus mmh c'est une estimation, et eh bien, il n'y avait que moins d'une personne sur dix qui avait accès à ce traitement. Donc, il y a quand même eu des progrès, mm -hmm. puisqu'au jour d'aujourd'hui, au niveau mondial, mm -hmm. on est à 85% des gens qui sont dépistés et qui savent, ces mm -hmm. personnes qui savent qu'elles sont infectées, elles ont accès au traitement. Mm -hmm. Mais ça veut dire encore qu'il y en a 15%. D'accord 15%, c'est plus d'une personne sur dix qui mm -hmm. n'a toujours pas accès à ce traitement. Et si on n'est pas traité, mm -hmm. eh bien, on meurt du mm -hmm. sida. Parce qu'on n'a pas moyen de, de stopper le virus, on n'a pas moyen de faire en sorte qu'il n'évolue pas. Bah, C'est seulement le traitement. Seulement le traitement, okay. donc celui qui ne prend pas voilà. le, le, le traitement. traitement il... Voilà, le traitement, voilà, sans traitement, mmh. une personne qui est infectée, elle va développer cette maladie qu'on appelle le sida, qui mmh. recouvre en fait un certain nombre de complications. Mmh. En 8 à 10 ans. Donc, elle ne va pas tomber malade immédiatement. Si mmh. moi, ce soir, je me contamine, mmh. eh bien, je ne vais pas tomber malade demain, ni après-demain, ni le mois d'après. Mais je peux tomber malade à partir de 5, 6 ans mmh. parce que mon organisme n'arrivera plus à lutter. Mmh. Alors, que, quelle tranche de cette génération ici en Guadeloupe qui serait le plus touchée par euh, le VIH eh bien, je crois qu'on est tous concernés en Guadeloupe parce qu'on est un petit peu différent de la métropole mm -hmm. aussi, ou de la France hexagonale, comme on, en vit, comme, comme on pourrait l'appeler, ou dans mm -hmm. d'autres. On se rapproche plus un petit peu de finalement la, les caractéristiques de l'épidémie au niveau mondial. La majorité des personnes que oui. l'on prend en charge mm -hmm. et que l'on suit, eh bien, se sont contaminées par voie sexuelle et par voie hétérosexuelle, sur mm -hmm. des relations hommes-femmes. Parce que souvent, on a l'impression que c'est la maladie des homosexuels, c'est la maladie des haïtiens, mm -hmm. c'est la maladie des gens qui ont eu euh, du sang. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, on a une. une ou des toxicomanes. Ouais. En Guadeloupe, ça ne correspond pas du tout à ça. D'ailleurs, mm -hmm. au plan mondial non plus, euh, la majorité des personnes se sont contaminées sur des relations euh, hommes-femmes. Non protégées. Mm -hmm. Non protégées ou protégées, bah, on, protégé. on, on pourra y revenir, mais la protection à 100%. Mm -hmm. euh, ce que je voudrais dire, mm -hmm. c'est que donc euh, après l'âge, euh, eh bien, vous savez, cette année, année cette, sur l'année 2021, mm -hmm. on, on, on a accueilli dans nos services euh, à peu près 70 personnes qui ont été diagnostiquées courant 2021, infectées mmh. par le VIH, qui l'ont appris, ça ne veut pas dire qu'elles se sont infectées pendant l'année, mais oui. elles ont découvert oui. qu'elles avaient ce virus courant 2021. Mmh. Et bien, parmi ces personnes, c'est mmh. pratiquement autant de femmes que d'hommes, mmh. et un tout petit peu plus d'hommes que de femmes, et la majorité se sont transmis, se sont contaminées par voie hétérosexuelle mmh. Et plus d'une personne sur deux... Née en Guadeloupe, mm -hmm. donc vraiment et en termes de tranche d'âge, on a des jeunes, mais mon, la perce la plus âgée découverte euh, du VIH, elle avait 72 ans l'année dernière. Et, ah, euh, donc donc ça... parce que peut-être qu'elle l'avait déjà et puis que ça c'est. Oui, mais elle l'avait pas depuis l'âge de 20 ans, sinon elle oui, serait même, déjà oui. largement morte. Voilà. Donc Alors, ça veut dire qu'on a. Là, on peut avoir une vie épanouie, sexuelle mm, mm. et on est tous concernés tant qu'on a une vie sexuelle d'accord, d'accord partir... voilà. donc, donc euh, euh, cette, euh, la question de la protection euh, et de la prévention il faudrait qu'on revienne dessus là nous allons euh, clore un peu ce premier chapitre nous allons nous diriger vers cette deuxième cette deuxième partie de l'émission mais juste avant, j'aimerais j'aimerais savoir euh, vous dites que qu'on ne meurt plus hein, du sida aujourd'hui, les gens sont soignés, les gens... On ne meurt plus sont... là où on a accès au traitement. C'est quand, quand même accès une, accès une personne qui meurt par minute dans le monde voilà. encore parce qu'ils n'ont pas accès au traitement. Accès au traitement. Ouais. Mais les personnes qui voudraient avoir des bébés, des enfants, est-ce que c'est possible Est-ce que ah, le couple oui. peut s'épanouir comme... Parce que après, effectivement, c'est un énorme progrès de pouvoir vivre, même si on ne peut pas guérir, mais malheureusement, euh, effectivement, pendant longtemps, euh, les personnes ne pouvaient pas envisager d'avoir des enfants. Or, mm -hmm. depuis des années, ce qui a été démontré, mm -hmm. alors je ne sais pas si on peut voir mon t-shirt, je suis désolée d'avoir mm -hmm. fait tomber non, le non, micro, non, pas, pas grave. mais euh, mm -hmm. c'est en anglais, quand on a un traitement, et mm -hmm. les gens qu'on suit sont traités, avec ce comprimé que j'ai évoqué pour la plupart, mm -hmm. ils le prennent très bien, ils le supportent très bien, mm -hmm. et eh bien, on... On ne fait pas disparaître le virus, mais on ouais. l'empêche de se multiplier. Donc, mmh. il ne passe plus dans le sang, mmh. il ne passe plus dans le sperme, dans les sécrétions génitales. Donc, une personne séropositive, infectée par le virus HIV, mmh. qui est traitée, eh bien, elle ne peut plus craindre de ouais. transmettre le virus à son compagnon, à sa compagne, à son enfant, si elle est enceinte. Mmh. Donc, on peut... Tout à fait, et ça c'est démontré scientifiquement, d'accord Avec des, des études, des plusieurs dizaines et centaines d'études qui ont concerné uh -huh. des centaines de milliers de personnes, il n'y a plus de transmission du virus à partir d'une personne séropositive qui est traitée. Donc c'est zéro risque de transmission, mmh. que ce soit pour le bébé qu'on veut mettre au monde. Ça c'est une belle bonne nouvelle. Il faut même, que ça se hein. sache parce qu'encore oui. une fois, même mmh. des professionnels de santé l'ignorent. Oui. Et, et c'est aussi une source de. de de, de stigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH. Mmh. Et quand on dit vivre aussi longtemps, mmh. c'est important de pouvoir vivre aussi longtemps de, que quelqu'un qui n'a pas le virus, mais oui. vivre aussi bien, aussi bien. Euh, sans peser sur le poids de ses épaules oui. le regard des autres, et le la jugement. Peur, la peur tout le temps de contaminer. Bah, la peur certainement... de contaminer, bien oui. évidemment. Même si on met des et mmh. en mettant des préservatifs, quand on ne savait pas ça, est-ce que ça va glisser Est-ce que je vais avoir un problème On sait mettre le préservatif, voilà. que Mais une personne séropositive, mmh. je n'ai pas besoin de mettre de préservatif avec elle, voilà, voilà, parce voilà, qu'elle ne va pas. On se c'est le ben très bien C'est très bien de savoir cela, parce que beaucoup de femmes, euh, on les voit sur les réseaux sociaux qui disent, je suis malade, je ne peux pas avoir d'enfant, mais on comprend bien hein, que c'est une peur qui, y a à travers... Ben, euh, Ces peurs avec lesquelles on, a, on nous a... Voilà, qu il, qu il, on nous a éduqués dedans. Oui, après, ouais. à un moment, avec quand on n'avait pas issue. les traitements, voilà. c'était la réalité, mm -hmm. mais ça fait quand même plus de 10 ans que ce n'est pas cette réalité. Donc, il y a un décalage et mm -hmm. c'est tellement une chance de pouvoir le dire oui. <rire> aujourd'hui. Ah non, mais c'est magnifique. Euh, et il, il faut vraiment qu'on arrive à le dire. Ça ne banalise... Je crois que de toute façon, tout le monde sait que si on peut éviter de se contaminer, c'est mieux, bien mieux. évidemment. Oui. Et c'est pas parce que je vais dire ça que tout le monde va euh, ne plus avoir envie de se protéger. Oui, voilà. Mais il faut Mais... continuer à se protéger. Et tout à l'heure, nous allons voir qu'est-ce que vous leur dites, comment vous bien motivez sûr. ces personnes à se protéger. Nous sommes sur ETV, la, la télé que vous avez choisie. Et n'hésitez surtout pas à vous rendre sur notre site pour le replay si vous ratez nos moments ici à l'antenne. Alors... C'est 3W. Je dis bien 3W, ce n'est pas le chiffre 3 et W. C'est www.etv.gp. Vous ne partez surtout pas. Allez boire un petit peu d'eau, faites un petit pipinou. Et on revient avec notre docteur qui est juste là, qui est responsable de cette, ce département euh, de Corévie. Corévie. Isabelle Lamoury, que vous connaissez tous pour avoir vu vos médecins. J'ai envie de dire que vous connaissez tous. Alors on se retrouve dans un petit beau pas.